Bonjour, bonjour, bonjour, merci pour les likes, merci pour les partages, bonjour la reine Noura. Bonjour Isabelle. Donc, je veux déjà prévenir que je ne vous contacterai pas en inbox, ok? Vous avez beaucoup de personnes qui vont vous contacter. Ils vont faire comme si c'était moi. Je ne vais jamais vous écrire. Je ne vais jamais vous dire que je suis la lumière ou je suis la reine lumière ou je suis... Ok? Donc, il y a les scammers qui viennent sur ma page. Ils voient votre profil. Ils vous écrivent. On m'a envoyé l'autre ce matin. Et... Euh, la personne, elle a écrit, c'est une scammeuse qui est au Burkina Faso. Elle dit que c'est moi qui suis parti là-bas pour quelques temps. Je suis pas au Burkina Faso, je ne suis jamais parti là-bas. Je vous, vous dis, moi, c'est moi en avance. Donc. Parce que sur le reçu de Western Union, elle va dire que vous mettez la ville de Burkina Faso. Je sais pas une ville là-bas. Ce n'est pas moi. Okay. En tout cas, le client que j'ai, sa personne qui me suit là, a, a bien lavé la personne. Que je, tu viens m'écrire en inbox. En tout cas, elle a bien lavé ok Donc, comme ça c'est déjà enlevé je fais le direct parce que je veux euh, je sais que c'est un peu difficile dans votre esprit actuellement vous n'arrivez pas à croire que vous pouvez vous en sortir seul vous n'arrivez pas à croire que sans certaines personnes dans votre vie vous pouvez vous en sortir bonjour bonjour bonjour yasmine bonjour Floriancia. bonjour justine moselle bonjour Elisha, bonjour. Shot, bonjour. Marie Pascaline, Eddy. Constant, Elf, <coughs> Karine, Amatou, bonjour. Je pense que vous connaissez comment j'écris. Parce que la personne écrit toujours Coucou, chérie. Ma chérie. Moi, elle ne vous chérie pas. Elle vous chérie que quoi. Hum? Elle te coucou, pourquoi C'est la c'est ma chérie. Donc, en tout cas. Donc, il y a beaucoup d'entre vous. Depuis que vous m'écoutez, vous commencez à prendre confiance en vous progressivement. Et je vous en parle parce que ce sont des batailles que moi-même, je suis subie personnellement. Elle a vu l'accident sur toi hein? Je ne verrai jamais quelque chose sur vous pour vous dire. Je vous dis à l'avance. Bon, attendez, il faut que mon message saute. Il faut que mon message saute actuellement. Beaucoup d'entre vous, quand vous commencez, depuis que vous avez commencé à m'écouter... Vous avez. Vous commencez à réfléchir. Genre, il y a certaines personnes que tu prenais en charge chaque temps. Parfois, tu reçois ton salaire. Au lieu de penser même à te mettre à l'aise, tu penses d'abord. Donc, il y a des femmes parmi vous qui. Vous ne pouvez pas partir au marché acheter quelque chose pour vous sans acheter pour votre gars d'abord. Donc, c'est comme si tes yeux filtrent, ça ne voit pas tes chaussures, ça ne voit que les chaussures du gars. Hum? Et comme par hasard, le gars ne voit jamais les chaussures des femmes. Il ne connaît même pas ta pointure. Et ce matin, j'ai une dame qui arrive, elle a sorti près de 300 euros cash. Elle me parle, aux elle sort l'agent. Oh, parce qu'elle veut qu'on soigne son gars. Ils sont pas mariés. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y en a parmi vous. Votre cœur est tellement généreux. Laurentine, elle a en train Ouais. Oh là, Seigneur. Et... Écoutez. Je ne sais pas s'il faut qu'elle tape la caméra si cinq fois sur votre tête. Elle tape comme ça là. Réveille-toi. Il y a les gens autour de toi qui abusent de toi. Ah. J'avais un gars. Moi-même, c'est là. Un jour, je vais m'asseoir, je vais vous parler de mes gars. Les gars, avec lesquels je suis sortie. Jesus. Quand on est en train de travailler, pour lui, en fait, mon entreprise, c'est mon entreprise. Genre, pourquoi est-ce qu'il doit... Si un jour il se lève pour toucher quelque chose dans mon entreprise, on est d'abord sans ranger, je le paye la journée. là. Écoutez bien. Le Seigneur guérit. Souvent il passe, il part dans le bureau, il se couche, il dort. Moi et les employés, donc pas seulement mes employés solaires, moi et les employés on doit entrer travailler. On emballe les choses. On emballe les choses. On fait les trucs. Il a, et aussi. Et toi dire, et aussi. <rire> Le soir, l'argent que j'ai travaillé en emballant les sachets le matin. là. Hein? Bon, on peut manger où? C'est lui qui dit. Euh, on parlait faire un tour. Je reste comme ça là. J'ai dit que, yeah! Un jour, je suis restée moi. Et le truc, c'est que quand tu as les gens qui t'entourent, qui voient les choses comme ça là, ils ont même parfois peur de venir te dire que, maman, toi-même, tu ne vois pas aussi que l'autre, ce n'est pas normal. Vraiment, je remercie Dieu pour les gens qui sont nets autour de vous. Donc, si c'est pour manger mon argent, tu es fort. Hein? Et quand tu veux venir soulever la main pour faire quelque chose, il faut qu'elle te dise combien elle va te donner. Non, tu sais que j'ai un projet. C'est vrai que ça ne donne pas encore pour le moment. Un jour, c'est comme si moi j'avais qu'à attirer les gars pauvres. Un jour, l'autre me dit que tu vas alors venir vivre avec moi dans la chambre. Je lui dis, tu es fou. Je peux laisser mon palace pour le mettre en chambre avec toi. waouh Blanche, tu as fait ton lavage et voici ton ancien patron qui t'appelle pour te verser ton dernier salaire. Il te donne depuis avril. Waouh, Seigneur, nous remercions la restauration financière. Envoyez vos photos pour le lavage, pardon. Le lavage physique, euh, vous ne pouvez pas les avoir pour l'instant. Envoyez les photos, je vous en prie. La personne va te donner les excuses pour tester le cœur de quelqu'un. Vois quand la personne a l'argent. Donc, si toi, tu touches un million le mois, il touche 50 000 le mois. Le jour où il a ses 50 000, vois ce qu'il fait avec. Il va acheter ses écouteurs. Il va acheter son petit sac qu'il voulait depuis. Il va acheter... Et le tout, c'est que même si c'est 50 000, il ne va pas demander qu'on va manger quoi à la maison. Que bon, euh, demain, c'est moi qui paye la nourriture à la maison. Mais chérie, euh, je t'amène au resto. Je paye même si c'est 5 000 pour qu'on mange. Ils auront pas mal de poisson brisé à 500. Parce que les, les femmes à qui je parle, là, vous avez une puissance. Toi, L'argent pour toi, c'est rien. Ma chérie, tu galères depuis que tu as 15 ans. Tu crois qu'à 35 ans, 40 ans, tu ne connais pas d'ailleurs comment l'argent fonctionne. Tu te lèves le matin au s'en ta ta ta ta ta, pam, l'argent vient. Mais dans le tentama, aussi oh, venir. Combien de femmes fortes Et je pense qu'il est temps qu'on arrête d'intimider les femmes. Tu vas demander, qu'est-ce qu qu que tu apportes à la table, monsieur Qu'est-ce que tu apportes dans ma vie Fais souvent le reality check. Tu vois ce que l'homme là t'apporte dans ta vie. Tu sors, tu pars, tu te casses, tu travailles. Il y en a même qui vont dit qu'il ne faut pas que c'est ménagère qui ne peut pas sa rupture. Mais mon frère, je dois sortir pour aller bosser. Pour payer le loyer, payer l'école des enfants. Payer ceci. Payer. Maintenant, tu veux que je rentre pour venir encore préparer, pour que tu manges. Quand je ne pouvais pas encore avoir les ménagers, il y avait un temps où je préparais la nourriture de une semaine, les mettais dans, dans le frigo. Il prend trois trois différents repas. Tu rentres, ça te plaît pas. entre la cuisine, tu fais les oeufs, tu manges. Et malheureusement, à un moment, c'est comme si tu l'as choisi entre le fait que tout le monde voit que tu es marié et tu es bien. Et pauvre. Et le fait que tu vives ta meilleure vie. Mesdames, la pauvreté n'est pas bien, ça fait mal. Quand tu es pauvre, ce n'est pas bon. La pauvreté n'est pas bonne dans le corps. Quand tu es pauvre, tu es noir. Ton corps noir si... Hey, hey j'ai été pauvre dans ma vie, je ne veux plus. I don't want it anymore. Non, vous-même, les femmes, si conf... dites-moi, s'il vous plaît. Yes, Tania, quand tu as dépensé 4,6 millions, <rire> ça c'était vraiment moi qui t'ai parlé dans le rêve. <rire> c'était vraiment moi. Quand vous allez voir le bilan parfois par an que vous avez dépensé sur votre, votre déblocage, vous allez confirmer que non, le travail, là, ça demande l'argent. Mais c'est progressif. Je reviens dans mon sujet parce que mon sujet là, ça me tient à cœur, c'est très sucré dans ma bouche ce matin. Tu vas rester comme ça. Tu as ton argent, tu ne peux pas dépenser ton argent. Hum. Certaines parmi vous, vous êtes dans les boulots, vous touchez 700 000. Ce n'est pas de ta faute, mamie. Tu touches ton argent. Donc, est-ce que tu penses que c'est juste qu'un homme vienne dans ta vie et qu'il t'empêche de jouer de ton argent Seulement pour le... On ne dit pas le mot là sur Facebook. On peut utiliser qu'un mot. Même le mot plantain s'est déplacé. La pauvreté rend triste. Et gris. Quand tu vois que quelqu'un... La personne n'a pas l'argent. Même une femme qui est dans un foyer, leur foyer de pauvreté, elle est malheureuse. Elle se fâche tout le temps. Elle fait le à son mari tous les jours. Ma chérie, tu sais ce que c'est quand tu es dans ta voiture Tu mets la clim. Tu mets la clim. Ou tu as même le chauffeur qui te conduit Vous parlez de quoi Tu veux quelque chose, tu... Écoutez, il y a des gens qui ne partent même plus au marché. Les que tu peux au marché, on te bouscule, tu peux au supermarché, tiens. Tu... Les caissières te font les humeurs. Parce que ce n'est plus toi qui pars pas fait le shopping. Vous parlez même de quoi? Écoutez-moi. Il ne faut pas qu'on vienne pour faire... Il vais rester, ça va? Ah, mon mari? Mon... Combien d'entre vous, avez des idées brillantes Vous avez des idées brillantes. Tu sais que si tu mets ton dél en place, le problème, c'est que vous ne, vous ne croyez pas en vous. Et vous ne vous donnez pas du temps. Je vous ai dit que ça m'a pris 13 ans pour que je voie comment mes idées peuvent donner l'argent. Pendant les 13 ans, vous croyez qu'on se moquait de moi tu viens dans ma vie, tu veux un peu que je te pousse, je fais ni, aussi, tu pars. Je me rappelle en 2016, j'avais dit à un de mes sexes là. Moi, je n'avais pas moi les diplômes. C'était un Je venait d'une famille riche. On s'est rencontrés en bain. Je me rappelle, on s'est rencontrés. Je, je vous ai dit j'ai parté à l'église, j'avais deux habits, non Dans l'église où on m'a rencontré, on s'est rencontrés comment Dans une église d'avant. Je suis quitté l'église, je suis partie dans une autre église. Je le revois en route, je suis d'évangéliser. Il vivait, il avait un appartement au centre-ville de Birmingham. Il m'amène, il me ramène chez lui, et je reste en bas. Il monte prendre sa participation. Je crois qu'on collectait les fonds pour faire quoi, je ne sais même pas. Il descend, il me donne. La semaine qui vient, il vient. Dans, on, le coup de foudre qu'on avait eu, il vient à mon église maintenant, la semaine qui suit. Il avait remarqué que j'étais pauvre. Je portais deux habits. Si tu ne me voyais pas en habit vert, tu me voyais en habit noir. J'avais un ensemble noir, là. J'avais des chaussures que je portais. Je savais que les, les talons étaient assez confortables. Donc, je pouvais porter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la pauvreté faisait mal. Quand je me rappelle des périodes, là, ça faisait mal. Ça faisait mal. J'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Je volais même le bus. Tu prends le bus, tu es là comme ça, quand ça s'arrête, tu regardes, tu vois quelqu'un avec un habit. Parce que les contrôleurs, ils avaient des habits qui flashaient là. Les contrôleurs d'Angleterre. Donc quand tu vois un arrêt, que quand un habit flashé comme ça, tu comme ça, tu dis, hé, hey! ah, j'ai envie de pleurer moi qu'elle pense aux choses comme ça. Je <tousse> suis enveloppé l'enfant dans le bus. Quand on vient ton contrôle comme ça, là, tu sais que yeah, je n'ai pas payé le bus aujourd'hui. Tu sortes un ancien, on appelle ça le boss passe. Tu montres. Parfois, j'avais la soeur, une belle soeur là. Elle restait trop souvent à la maison. Et l'État lui donnait tout. Donc, elle payait, on payait son boss passe toutes les semaines. Je prenais son, son boss passe. J'ai laissé sa photo. Je prenais son boss passe. Je mettais sur ma part. Et quand tu mettais, les numéros de série ne correspondaient pas. Ce qui est sur la photo et ce qui est sur le ticket de la semaine ne correspondaient pas. Donc, quand tu fais ça, tu flashais. Ils appelaient ça flashé. Tu flashes pour qu'on ne voit pas. Donc, quand le contrôleur venait, il faisait ça là. Je ne sais le nombre de fois où m'a sorti du bus avec l'enfant. Et quand on te sort comme ça, là, tu, il faut que tu marches du boss <rire> Attendez, je vous dis. Tu que du bus stop là-bas, tu marches pour arriver sur le prochain bus stop. Parce que tu sais qu'ils sont derrière là-bas. Donc tu ne peux plus prendre le bus là où tu es là. Quand on te tu, tu marches seulement. Tu marches, tu marches, tu arrives sur l'autre bus stop. Et en espérant que si tu arrives là-bas, qu'ils ne sont pas dans le bus encore. Avec l'enfant de 2 ans, 3 ans dans ma main. Je suis revenu au Cameroun, je vous dis souvent quand j'ai dormi sur la natte, ça fait, pas, ça fait moins de 24 mois, c'est-à-dire en 2020 quand il y avait le corona. Je dormais sur la natte au sol, la natte de 4000 que j'ai acheté à la douche, c'est ici là au marché Congo. Ma chérie, tu vas souffrir comme ça, avec ton ou tes enfants, parce que Dieu t'a donné une promesse, tu sais que tu pars quelque part. Écoutez, quand je vous parle souvent ici là, je vous parle avec tout mon cœur. Dieu m'a toujours dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours su que je vais réussir. J'avais des moments souvent ma belle famille, mon ancienne belle famille, je ne donnerais pas laquelle. Oui, on, voilà Christelle, on te donne l'amende, thank you very much. <rire> Merci beaucoup, je, tu connais. Quand on te sort, on ne te laisse pas comme ça, on te donne l'amende. Oui, tu as bien dit. Souvent quand tu arrives au boss stop comme ça, là, tu arrives à l'arrêt de tu regardes au sol pour voir si quelqu'un a lancé son ticket. Quand tu marches en haut tu vois un ticket comme ça, tu ramasses rapidement pour voir si c'est la date d'aujourd'hui. Parce que Dieu, je m'appelle une belle famille là. Les gens là m'avaient tellement humilié quand ils me donnaient l'argent. Ils m'humiliaient toujours. C'était les frères de mon ex. Frères, ils sont, c'est une famille de... Moi je ne sais pas pourquoi, eh, Dieu m'a toujours fait sortir avant de sortir avec les gens pour les gars qui ont l'argent. Des gars de famille riches. Tu vois quand ses frères viennent te visiter, cest disent que tu vis avec l'enfant. Hein? Hmm. Mais pourquoi tu ne nous dis pas que tu souffres? Oh, bon, j'ai les choses qu'on te dit. Oh Seigneur. Oh, moi je leur dis que si vous, vous savez quoi, si c'est pour prendre votre argent là, c'est hein, pour faire vivre ça, mon enfant. Je préfère vivre ici mon enfant. Tu vois, quand ils quittent de leur pays, ils viennent me trouver dans mon pays. Parce qu'en partant, on va tourner 50 pounds. Parce qu'en partant ils vont te lancer 100 pounds sur toi. Ils vont venir s'asseoir pour voir. Je vais venir chez toi, Jocelyne. Je dis que je ne suis pas à la maison. Parce que je vous ai dit que moi. Pendant une longue période de ma vie, je vivais toujours. Je prenais une maison comme ça Je restais dans la chambre avec mon enfant. Je mettais les gens dans les autres chambres. C'est ça qui me faisait que le loyer je ne payais pas, parce que l'État ne s'occupait pas de moi. Que je vais venir chez toi, Jocelyne Parfois enfin, ils disaient que je ne suis pas disponible. Je suis parti livrer mes baigner dans une autre ville. Moi que j'ai chargé les conteneurs avant. Ils insistent. Une fois, là, ils ont insisté. Ils sont venus dans ma maison. Et le salon, là où... Je, parce que quand je fais ça, je ne pouvais pas prendre une chambre pour faire un salon avec. Donc le salon était comme un couloir. J'avais mis un calampi dans un couloir. Parce que vous savez qu'en Angleterre, ils ont toujours les halls. Là où tu passes pas aller, les dining rooms. C'est là-bas que j'avais fait le salon carrément. On s'assoit. Il parle. Après, il vient sur toi. Jocelyne, on t'a parlé, tu ne comprenais pas. Regarde-toi maintenant. Puis quand tu mon. Maintenant, on dit que tu es à l'église, que, que tu évangélises maintenant, tu prêches. Oui, j'ai même pas vu deux de ces vidéos en ligne là. Eh, Seigneur Jésus. Vous savez quoi eh? Quand quelqu'un vient dans ma vie, aujourd'hui, il me fait chantage. Je dis que mon frère ou ma soeur, il a trop vu ça. J'ai déjà trop vu. Et on dit que maintenant, tu fais les vidéos. On t'avait dit qu'il fallait que tu fasses comme ça, non il parle, je fais. <rire> je me retiens pour ne pas parler. <rire> Parce que quand tu as semé une vision, tu vas faire comment pour dire à la personne que ça va donner un jour? Tu vas faire comment? Je sais que ça va donner. En partant, ils sont à 50, 50 pounds. Bon voilà, occupe-toi de ça Occupe-toi de l'enfant avec ça. 50 pounds sur la vie de l'enfant, ça fait quoi? <coughs> Pardon, dites-moi un peu. 50 pounds fait quoi sur la vie de l'enfant ça nourrit l'enfant un mois. Et il savait que là où tu, tu as, n'as pas des papiers, c'est-à-dire que l'État ne te donne pas l'argent. À un moment, j'ai dit que j'ai coupé et fermé mes oreilles. Il n'y avait que les anniversaires. Quand c'est l'anniversaire, celui qui se rappelle, il dit, OK, il envoie même 50 ans pour l'enfant. Je me cherche. Un jour, ma fille reste. Elle me dit, maman, tu es devenu riche. Hein. Et la elle dit que ma chérie, tu te rappelles quand on souffrait, quand on était en Angleterre, on souffrait, on prenait le bus. À deux ans et demi, ma fille connaissait courir derrière le bus. Ma fille connaissait que vous pensez que l'enfant de deux ans, il apprend à peine à tenir debout. Il sortit sorti seulement comme ça là. Et un jour, je suis même partie sur Google Maps. Quelqu'un me dit que j'ai vu ta photo sur Google Maps. Je pars, je check ma rue. Ils ont, ils ont déjà enlevé. Ça, c'était en 2015 ou 2016. Ils avaient pris la photo en 2012. Je me vois avec ma fille comme ça, que j'ai train de la tirer. Voilà, c'est comme ça que moi ma je en Europe. Je la tirais toujours. Il y a beaucoup de ces photos dans mon téléphone, elle est toujours à l'arrêt de bus avec moi, à l'arrêt de bus avec le froid. Parce que tu as une vision. Quand Elle n'est pas livrée mes croquettes. Les jours, elle n'est pas à l'école. On est dans le bus, ensemble, on n'est pas livré. Maintenant, quand tu vas traverser tout ça, tout le « voilà », Les humiliations, vous connaissez de quoi je parle. Tu arrives à un niveau où ça commence à donner. Quelqu'un va venir se placer devant toi. Ah, tu peux dire que je pas mangé mon argent. Hein? Je dois demander ton autorisation. Ou que je vais essayer de faire la bonne face devant vous. Non, je veux que vous voyez que je suis... Bon, vous voyez aussi que je suis mariée, non. Et dans le... Il y a beaucoup parmi vous dans le mariage, vous là, vous couvrez. Vous couvrez ces personnes. Tu sais que là où il est il ne fait même pas le un dixième de ce que tu fais. Ma Sylvie, j'ai été courageuse, je sais que beaucoup d'entre vous êtes courageuses aussi. Mais vous ne voulez pas croire en vous. Ma chérie, ce que tu fais là, ça va donner. Écoute bien, ça va donner. Et vous savez que les hommes sont parfois forts pour vous décourager. Il va te sortir une petite parole comme ça. Parce qu'il veut te casser. Il va te lèver à 4 heures. Tu apprends la nourriture pour aller vendre. Tu apprends écoutez, je vous ai dit qu'il n'y a pas de saut métier il n'y a pas de saut, ma chérie si actuellement c'est la nourriture que tu peux déposer sur la table, tu vas vends sans le plat c'est ça qui te donne la nourriture, la j'aime parfois vous dire là où j'ai commencé pour que vous compreniez peu importe là où tu as commencé mais c'est là où tu pars il y en a parmi vous, vous avez commencé à faire il a, pris, il, a, il, a, il, a, il a arrêté je vois que ma femme vend la nourriture ah, Jesus is Lord enfin je vais les problèmes des gens il n'y a pas que ma femme va la nager. Ma petite réunion de 10 000 par semaine, vous même 10 000 par mois que tu demandes de cotiser là. Il va quand dis que ma femme fait ma femme. Mais fais le foléré, tu mets là le congélateur, tu mets sur le portail, que le foléré à vendre. Que ça m'a vendre, il y a où à vendre. Ma chérie, ton problème, c'est quoi? Parfois, profite quand tu es dans la grossesse. Parce que parfois, il y en a parmi vous votre gosselle vous dérange beaucoup. C'est le temps là que tu vas commencer à lire l'heure. Ma hein, chérie, même si tu as trois bébés, tu as fait les triplés, ils sont couchés sur le lit. À 3 heures, quand les bébés dorment, lève-toi, tu vas fabriquer quelque chose que tu vas vendre le matin. Tu écris sur le portail. Je ne vois pas quel quartier où les gens ne vont pas lire sur le portail. Tu prends la crête de 25. Tu vas voir un, un boutiquier, tu t'arranges avec lui, deux boutiquiers du quartier. Il y en a parmi vous vous faites de bons gâteaux. Fais le gâteau, tu peux te déposer aussi là-bas. Le truc c'est que tu ne dois pas arriver à un niveau où on t'immobilise, on te paralyse. Et il connaît comment c'est l'effort qu'il te faut pour t'occuper des enfants. Je parle particulièrement aux femmes, si un homme ici-là qui sait ça, indexé, je, je m'en fous, maman, papa, papa, il faut partir. Dès que tu as une idée, tu viens avec, Ah, il n'y a pas d'argent pour ça. Ma chérie, quelqu'un va venir te visiter, il va te donner même 10 000 pour les enfants, non? Décidez maintenant que chaque agent qu'on donne pour tes enfants, tu coupes la moitié, tu mets de côté pour commencer quelque chose avec. Le problème, c'est que vous manquez d'inspiration. Et je crois que vous faites exprès. Ce que la femme veut, Dieu veut. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'on a dit ça. Ce n'est pas dans la Bible, mais pense que ce n'est pas pour rien qu'on a dit ça. Quelqu'un va souvent venir te visiter comme ça, tu vas mettre dans son cœur que donne 20 000 à la femme, si. Prends 10 000, tu mets de côté. S'il si faut même que tu dises à ton gars que le gars a donné même seulement 5 000, dis que c'est 5 000. Mais tu sais que c'est pour la bonne cause. Parce que quand tu dis que c'est 20 000, c'est pas pour... Oh, c'est 20 000. Ça... La semaine, ne te donne pas moi l'argent. Ne il y avait l'argent que le gars est venu donner. Et je mens. <rire> <rire> <rire> hum... Mmh. Mmh. Hum... Il y a une des femmes qui m'ont souvent dit que je ferme certains commerces, mon mari ne connaît pas que c'est moi qui fais ça. Tu fais, tu t'entends avec deux boutiques au quartier là-bas. Tu as un petit voisin là, tu dis, tu donnes 500, il sort, c'est lui qui va déposer au quartier. Dès que ton mari sort comme ça, tu fais, tu fais, tu fais. Le truc c'est que si tu fais un petit truc qui va rapporter l'argent à la maison, pourquoi ça le dérange C'est pas comme si tu sortais pour aller te pavaner en route pour, pour chercher les gars. Déjà, c'est même une femme ici qui cherche les gars. C'est que tu ne sais même pas ce que tu veux dans ta vie. Déjà, celui qui est à la maison avec toi, ça ne te, ça ne te laisse pas. Tu peux encore chercher dehors. C'est que tu es folle. Tu es folle. Regarde d'abord l'homme avec qui tu es... Les mots ne te laissent pas. Je sais que je peux dire, un cinquième des femmes qui me suivent, vous avez déjà, vous êtes à un niveau, vous avez votre argent. Mais je sais qu'il y a encore une autre partie que... Parfois, il voit la fête, que, ouais, que c'est quoi ton problème Il faut que tu gifles seulement. Je dois taper ta tête. Tu veux même lancer avec ton propre argent. Comme tu as dit là, Elisha. E e e e non, non, non. Hein? Pourquoi Je veux que tu dois aller chez mes enfants à l'école. Je veux que les enfants arrivent à l'école de la maison. De l'école, ils te voient à la maison. <rires> les gens qui sont riches, leurs enfants ont déjà compris. Attends, attendez. Bonjour, je vais nettoyer. Attends encore une heure, pardon. Tu as compris? Merci. Mais on t'a bien tressé, hein? c'est très beau. Souvent, tu te dis que, mais si j'apporte un peu dans cette maison, ça te dérange à quoi? C'est pour ça que tu dépends de lui. Ta mère est malade, tu viens, tu te dis, c'est un peu une priorité pour lui. Sylvie, tu sais, c'est parce que la femme aussi, elle-même, parfois, la femme, je, je dis toujours, hein, moi, dans mes vidéos, quand les gens me disent merci pour les vidéos et tout ça, je dis toujours, quand je fais les vidéos, je ne, je ne viens pas travailler pour toi. Tu avais la force en toi, tu ne savais pas. Je viens maintenant pour te Quand je parle, ça te fait te rendre compte que les idées que je reçois là, ce n'est pas... Non, je ne peux pas vous dire le nombre de relations que j'ai arrêtées. On s'est regardé comme ça. Celui d'Angleterre qui vous disait que sa famille avait l'argent. Il est parti au Niger pour voir sa famille. Sa famille lui dit, il arrive là-bas, la famille demande que tu sois avec qui. Il avait un peu honte, il dire qu'ils sont avec moi. Son père lui dit que je vais te présenter, j'ai des, des, des, des, des, des enfants de mes amis ici, ce sont les avocates, les docteurs. Il revient et me dit, je lui dis que papa, attends ça attends un peu, give me, attends quelques années, je vais, tu vas avoir l'argent. On s'est séparés comme ça là. Avec d'autres, j'étais avec. Le gars ne veut rien faire. J'étais avec l'autre. Il veut seulement faire le faux. Je lui ai dit que je serai connu. Je, je sais qu'on va me connaître sur cette terre. Dieu m'a déjà montré que je serai célèbre. Je ne peux pas salir mon nom. Je ne pourrais salir mon nom. Je ne peux pas laisser qu'on me voie. Même en France, je serai connu. Je vais aller à l'aéroport aux États-Unis, on va me reconnaître. Je sais que le temps va arriver. Donc je ne peux pas faire ce que tu veux, ce que tu sais dans quoi tu veux m'amener. Elle ne peut pas. D'autres que tu rencontres, c'est seulement les, les, les grosses paroles. Les grosses paroles, pas d'action. Gagner de l'argent, c'est très facile. Il y a les tests que tu dois traverser, les tests que tu dois passer. Le premier test, c'est la persévérance. Le deuxième test, est-ce que tu crois en toi Toi là. et que tu crois en toi quand tu reçois une idée comme ça. Est-ce que tu crois en ton idée? Le troisième test, je pense, c'est celui de ne pas chercher à plaire aux gens. Le, le test du je m'en foutisme. I don't care. Oui, le test du je m'en fous. Et pour ceux qui sont appelés à être sur les réseaux sociaux, je dois passer aussi le test de l'opinion des gens. Bon, Vous-même, vous savez que ça ne va pas. Je, je, je, je, je sors ma carabine sur vous. Tu fais I, je fais A. Ça, c'est un autre test. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné vos pages. Et vous savez qu'à travers la page, là, tu vas te faire de l'argent. Tu peux aider les gens. Parce que quelqu'un est venu te donner son opinion de la journée. Il a fait trois semaines sans faire l'amour. Il a déjà beaucoup de spermes dans son dent. Ses côtes. Il vient venir te faire un commentaire désagréable. Et tu vas vous prendre ça tu, Oh, il a dit que... Et puis après, il y a le test de... J'ai droit au bonheur. Ça, c'est le plus dur, je pense. Le test de moi aussi, je mérite. I deserve. I'm worth it. Ce test-là, c'est pas que ça, c'est un test qu'on ne, ne finit jamais. On finit jamais avec l'autre-là. Parce que chaque niveau auquel tu arrives, il y aura toujours quelqu'un dans ta vie qui va vouloir te montrer que donne-nous d'abord avant toi. Beaucoup d'entre vous travaillez pour les gens. Et si tu aimes le test, je m'en fous. <rire> oh my God. Je m'en fous, mon frère. Oh là tu l'as trop trop bien. Mm -mm. Je m'en fous. -me. I don't care. Je t'en fous de tout le monde. J'appelle aussi le test de, de tu ne paies pas mon loyer. Tu ne pas mon loyer. Le test de tu ne paies pas mon loyer. C'est moi qui paie mon loyer. Toute personne qui est dans ta vie. Même si tu payes mon loyer et que tu veux faire que je devienne la chèvre, tu deviens le, la personne qui tient la chèvre. Laisse. Tarnan. Oyoua. Parce qu'une femme indépendante qui cherche la liberté, qui cherche l'accomplissement, tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu ne veux même plus dépendre de quelqu'un. Pour lancer le business, tu as besoin de quelqu'un. Oui, oh, j'attends que tu me donnes l'argent. Ouais, j'attends. J'aurais commencé si tu me donnais l'argent. Yeah. Ça fait deux ans, ma chérie. Si tu mettais la moitié de ce qu'on te donne de côté en deux ans, tu aurais le fonds de commerce pour faire quelque chose. Merci, Darlene. Candide, le test de j'ai droit au bonheur, là, hey, mamie. c'est dur. Tu as ton argent. Voilà, c'est dans ton compte que c'est là. Voilà ton argent. Tu ne peux pas manger ton argent. Voilà Sylvie. Donne-nous avant toi-même. Quelqu'un, en tant que tu as dépensé son, ton argent, ça l'énerve. Oh my God. Oh my God, il est craze. Il est fou. Il est fou. Au là. Parfois que arrive dans ta vie, tu sors ton argent, tu dépenses sur tes enfants. Ce sont tes enfants, ce ne sont pas ses enfants. Ça les nerve. Faites un peu le test. Au lieu d'aller dépenser tout le temps pour monsieur, monsieur, parce que tu veux lui faire plaisir. Sors un peu l'argent, une période, c'est la période, si quoi ça, là. Fais un bon truc sur tes enfants. Aïe, ah, yeah. Tu vas pas les humeurs qu'on va te sortir à la maison. Like, are you serious? Parce que c'est toi qui est à la maison, tu, tu es la seule qui pense aux enfants. On va dire que ce sont tes enfants. Non? Hum. You're very fou. <laughs> hum. Tu crois que le genre de personne là va un jour avoir l'argent, il va te donner? Attend, écris oui ou non. Tu penses que cette personne va avoir l'argent, il va te donner? Ma chérie, avant la fin d'année, s'il va faire un petit soin de visage, va faire un petit massage. Tu as dépensé 20 000 sur toi? De ton argent? Oui, mon argent. My money. Je travaille à la gens la seule. Je passe des nuits sans dormir, seule. Seule. On sait qu'à Noël tu n'as pas besoin de cadeaux. Est-ce que tu tu as besoin de cadeaux ma chérie Est-ce que tu as besoin de cadeaux Réponds, dis-moi ici là. Mais non, c'est la mère de la maison. Elle va se casser, elle va préparer. Elle va se casser, elle va faire si, Elle va se casser, elle va. Mais elle n'a pas besoin de, de cadeau. Et c'est toi qui vas te lever encore pour lâcher son cadeau pour venir déposer pour lui. Tu cherches son habit dans la moitié, tu mets sur le lit. Hé, hé, ah, hé, ah. Hé, ah. Jesus. Fait que tu te sens mal. Reine, mais tu. Reine, mais il t'a abandonné. Est-ce que tu es morte? Voilà, tu as changé ta coupe. Ça les dérange. Hey, Seigneur Jésus. Hey, Seigneur. Il y a même des gens que parfois ils voient que tu te fais belle. Ça les dérange. Oui laissons l'affaire l'affaire que l'homme doit entretenir sa femme. Laissons. Parce que j'attends que tu me donnes l'argent pour qu'elle fasse mes ongles ou je ne pas fait mes cheveux là. C'est mort. Dans le bureau, on va tout le prendre pour la dernière. Au bureau, là, on sait que tu n'achètes jamais de nouveaux habits. <rire> <rire> eh, eh, eh, eh. Mm -mm. Tu peux savoir ce que ça fait, ma chérie. Quand tu restes, tu, depuis deux semaines, tu lui as parlé de ton problème. Et il rentre, il te dit, j'ai fait telle chose. Tu vois qu'il a dépensé l'argent. Et c'est même par, par inadvertance que tu, tu te rends compte qu'il a dépensé. Enfin, on n'a pas pris la, déc on pris la décence d'informer. Tu remarques. Ce n'est pas la compétition ou la concurrence. C'est juste que je fais ce que j'aurais dû faire depuis. J'aurais dû me voir. « I should have seen myself. » Et comme tu ne te vois pas, les gens ne te voient pas. Je dis qu'on ne te voit pas, chérie. Ouais, regardez, non, voilà les faits, non quand on a donné l'argent pour que tu achètes des habits pour l'enfant, que tu achètes des choses, que tu achètes lui-même ses propres habits, tu peux manger, rappelle-toi de pour lui. Il t'a donné l'argent pour toi. Hein? Hum? Hum. Je dépense, je dis ce que je dépense mais sur mon chien. Je crois que vous avez vu mon chien récemment. Je dépense. J'ai un vigile là l'autre jour. Quand lui qu on lui a dit ce qu'on partait dépenser sur le chien, il dit que quoi? Dit qu il a qu'il voulait mettre le chien là dans la mamie pour manger. <rire> Parce qu'on vous a négligé, on vous a mis derrière. Et plus tu te mets à l'aise. J'avais un ici, chiche, mais il voulait manger africain. Maman, Lucie, <rire> tu sors, tu fais le héros, 50 euros. Le lendemain, tu fais le bongo, 40 euros. Le surlendemain, tu fais le pilé. Oh my God mon père tu va venir pendant trois jours, je vais faire les pâtes. Je vais mettre le ketchup. Non, pas le ketchup pour dessus. La tomate, quand même... Bon, la boîte de tomate, c'est peut-être maximum 2 euros. Oui. On fait les pâtes avec la sauce tomate. Mm -hmm. Oui, que les fêtes, c'est pour les enfants, non. À la Saint-Valentin, il fait quoi Et je crois que les hommes africains font comme si... Voilà un truc encore que je remarque chez les hommes africains. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas romantiques. Eh. Il, va, il va faire genre, oh, ça c'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ah, le romantisme est des blancs, moi je suis pas mal dedans. Saint-Valentin passe comme ça là. Même ton anniversaire. Décidez-vous maintenant que chaque année, quand il y a votre propre anniversaire, en fait, tous les mois, choisis un jour, tu dis que c'est ton anniversaire. Tu peux faire un bon truc sur toi. Tu vas voir les nerfs de ça. Depuis trois ans que tu demandes l'argent pour acheter ta perruque, tu vas la laisser là non. Tu vas acheter la laisser depuis non. Il mm -hmm. faut l'acheter ça en janvier, ma chérie. Hey. hey, hey. Tu vas voir ce qu'on te dit dans la maison. <rire> Vous savez qu'elle est où c'est tout dans les... 100, 120 000, 200 000, 300 000. Voilà. Va bah, acheter un peu ça, tu vas voir. Depuis trois ans que tu veux. Mais aussi, ta tête, tu vas voir ce que ça va faire. Tu ne vas pas mourir, ma chérie. Parfois, tu as ton agent, il dit. Partons d'abord construire ma maison. <rire> hey, hey, hey. Construisons se d'abord pour moi, chérie. Il y a une comme ça en France. Elle me dit, en 11 ans de vie commune avec le monsieur, récemment, elle se rend compte qu'il ne payait pas les traites de la maison. Parce qu'ils avaient organisé de telle façon que euh, tout ce qui concerne les enfants, la nourriture, c'est elle qui paye. Et lui, il paye deux tiers de la traite. Parce que l'autre, je crois, c'est dans les 1500 ou 1800 euros. Les deux avaient de bons boulots, donc euh, ils pouvaient se permettre ce genre de, de, de, de traite pour la maison. La banque envoie la, la, la, la lettre l'autre jour. Ça fait six, plus de six mois. Il n'a pas payé. La petite taille. Quand l'homme est derrière un endroit, il ne paye pas le loyer. Il ne... Après, là, la femme. Tu viens la nuit, tu fais comme ça. Là, il, il fait le truc. Après, il se couche, il dort lui. Tu ne peux pas, il mange. La femme se rencontre et a dit que pendant les 11 ans, ils ont construit sa maison, la maison du monsieur. Le, le terrain au nom du monsieur, tout dans la maison au nom du monsieur, au Cameroun. Maintenant, elle est en train de vouloir se séparer de lui. Elle n'a qu'une coque, rien. Voilà ça qu'il a, a, a, a, a construit son immeuble au pays, non? Les dettes de la maison, c'est sur leur de non. Le genre, il peut même se décider, dans deux ans, il vient vivre au Cameroun. il te laisse là-bas avec les dettes. Te voilà là-bas. Devenez. Devenez. J'ai dit que je dois faire une vidéo que tu as mis sur YouTube. Je suis devenue narcissique. Et j'aime ça. Je suis devenue narcissique. Je suis égoïste. J'aime penser à moi. Je me lève le matin et je pense à moi. Je me dis, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Qu'est-ce que je vais manger pour ce midi? Euh, j'ai bien envie de faire ceci. Quelle est la nouvelle voiture que je vais acheter l'année prochaine, en 2023? <rire> je ne savais pas dans ma vie qu'un jour je pouvais. Oh, j'aime bien le lit, si j'ai envie d'acheter un nouveau lit. Oui. J'aime, oh, j'aime ça. Oh, my God, le goût de ça. Oh, my God. Super, sur ça, je vois un hôtel dans ma ville que je vais aller dormir là-bas. Je pars, je paye, je dors. <rire> oh, my God. Je laisse ma maison. Avec la belle chambre que j'ai équipée là. Je pars, je dors moi dans l'hôtel. Oui. À Punga. On lève le matin. Je grasse au lit jusqu'à 9h. Mm -hmm. Oui. Quand la natte du sol, là, quand la natte de 4000 te massait le corps au sol, personne ne parlait. Maintenant, quand tu pas dormi dans un grand lit de trois places. Ça dérange les gens. Ils vont vous chercher. Pourquoi tu allais manger dans l'endroit là? C'est cher. C'est ton agent, non? Hein? C'est ton agent, non ma chérie? Pourquoi tu veux, Pourquoi tu veux prendre l'avion pour partir à Bafoussa? Oui parce que je veux me taper 6 heures de route. Je ne veux pas me taper 6 heures de route. Avec les, cas les, les trous qu'il y a sur la route. I don't want to. So. Je, je veux aller à la montagne pour le week-end. Oui, chérie, je pars en ligne, je book mon Airbnb. Bien cher. Je pars là-bas dans le chalet, je me couche, je dors. Je Me lève le matin, je respire l'air. Oui. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Certains d'entre vous font la délivrance avant que vous commencez à vous aimer. Il te faut la délivrance. Pourquoi la jambe en a ta main comme ça là, tu prends, tu prends une partie, tu fais ce qu'il te faut sur toi. Tu rentres, on va dans tes oreilles. Tu vois quand l'eau touche le canard, non ça glisse comme ça, ça fait flippe, ça tombe. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh my God. Je me coiffe, ça fait deux, je vais retirer, Je retire. Mon agent, non. Quand vous allez commencer à vous aimer, vous savez, malheureusement, vous allez voir qu'il y a les gens autour de vous. Surtout ceux qui sont là pour vous exploiter, ça va beaucoup les déranger. L'étape là est très cruciale parce que il y en a que ça va casser. Parce que vous allez maintenir. Ah, hein? tu es trop têtu. Tu n'en fais qu'à ta tête. Quand il faut travailler, je ne travaille qu'à ma tête. Quand il faut travailler, je travaille seul, non? Quand tu fais les night shifts, tu alignes trois jours sans dormir, là. Qui est avec toi? Hein, mamie? Hein? Quand tu pars au boulot, tu fais deux, trois jours, tu ne dors pas. Tu alignes les chiffres sur les chiffres, les chiffres sur les chiffres Parfois, vous m'écoutez au sens au shift en train de m'écouter. La personne ne voit pas. Tu rentres, On ne croit pas que tu es fatigué. En fait, il y en a parmi vous, on vous a pour les superhumans. On croit que tu es une super femme. Que tu n'es jamais fatiguée. Tu n'as jamais aussi les moments où tu as besoin de. Je ne sais pas. Donc, vous avoir besoin de repos. Essayez un jour, une fois en un mois, tu prends une chambre dans un hôtel, même si c'est dans ta ville, tu vas voir comment l'atmosphère est différente. Quand tu te réveilles, tu n'as pas la l'impression qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et seulement ce petit instant-là, ça te, ça te restaure, parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes fatigué. Je vous dis, vous êtes fatigué. Et vous ne savez même pas que vous êtes fatigué. Parfois, tu as besoin de prendre du recul pour te revoir, tu te ressentes. Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Et c'est qu'il y en a parmi vous êtes dans vos foyers là-bas, que vous êtes arrivé à un niveau où tu te lèves, tu fais ce que as, tu fais ce que tu as fait. Si tu l'attends, il ne va jamais t'aider à faire quelque chose. Certains sont dans la maison comme les colocataires. Mais il veut que ce soit la colocation partielle. Genre, tu ne dois pas faire ce que tu veux. Tu ne dois pas être à l'aise. Dites-vous aussi que vous avez droit un peu... reste ça, je me rends compte que si je meurs aujourd'hui, toute ma famille va continuer à vivre. Ils vont venir boire à mon deuil. Quand ma mère est décédée, ma mère elle a bossé toute sa vie. Je ne me rappelle pas un jour, ma mère s'est reposée. Elle bossait, elle donnait aux gens. Elle nourrissait les gens. Elle aidait les gens. <rire> que tu fais quoi On dit que tu es fatigué, que tu fais quoi <rire> Oh. Hey, hey, hey. Hmm. Ma mère passe tout le temps à travailler pour les gens Quand ma mère est morte, même la cuillère, comment dire dit que voilà l'héritage que ta mère a laissé. Je n'ai pas vu. Tout, même tes habits vont venir prendre. Ta voiture, tes chaussures, tout. Et si tu vivais avec monsieur, dans quelques temps, une autre femme va venir là-bas. Mais bien sûr, ma chérie, tu crois que quoi C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vos richesses. Prenez-vous, mettez au nom de vos enfants, s'il vous plaît. Et il toujours quelqu'un que vous avez informé la personne qu'il y a ça à tel endroit. Qu'il y a ça à tel endroit. J'ai mis au nom de tel enfant. Pour être honnête avec moi, je préfère que mon enfant... <rire> je préfère que mon enfant prenne ma chose. <rire> oh Seigneur. Oui. Mm -hmm. Laissez mon enfant prendre pas ébouzé il n'y a pas de soucis laissés. Parce que malheureusement, on est, on est comme si on était dans un monde où on est toujours observé, on veut toujours nous commander. Donc, si ce n'est pas ta famille, tu quittes de la famille, c'est la belle famille. Après, quand la belle famille finit, il y a aussi le mari ou la femme. Il y a sans cesse quelqu'un qui demande quelque chose de toi. Sans cesse quelqu'un qui demande quelque chose de toi. Et parfois tu as besoin aussi, tu as besoin d'être lucide. Pour payer les factures, on dit que tu as un bain. Maman, Pardon. Lucie, tu, quand tu parles là, je sens que tu vis ça bien, même tu as les descriptions qui sont très détaillées, du courage. <rire> Et vous savez, quelqu'un se comporte en fonction de la femme qu'il a en face de lui. C'est pour ça que parfois quand tu te sépares de quelqu'un, tu, tu le vois dans une autre relation avec une autre femme. Tu dis, eh, comment tu pouvais donner l'argent à une femme? Waouh! Tu es choqué. Et aussi, c'est parce que certains d'entre vous, vous pensent que la solitude gratte. La solitude, c'est pas le coche La solitude, c'est n'est pas le sida. Elle vit seule. elle est malade. Non. Quand tu arrives à la banque pour retirer ton argent, ou bien quand tu vas un produit les clients achètent, avant de te payer, ne demande pas est-ce que tu es marié, est-ce que tu vis avec quelqu'un, est-ce que tu... C'est ton service qu'on paye. Donc arrêter un peu le, de vous laisser laver le cerveau tout le temps. Tu veux garder la face devant les gens qui n'en ont rien à faire de toi. Attends, est-ce que tu sais que les gens que tu cherches à impressionner là Est-ce que tu sais que ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de toi, ma chérie donc, don't care. They really don't care. Quand tu vas mourir, ils vont venir, ils vont passer devant ton cercle, ils vont te voir. Mm. Oh, oh, regarde tu as vu Jocelyne? Quand elle est mort, elle a noirci, hein? mm. oh, elle a noirci. On s'assoit, on voit l'organisation, on voit un peu comment on est organisé. Mm. Ouais, ouais, ouais, il y avait quand même la nourriture. Hein? Et quand Jocelyne était vivante, elle chéchelle, elle était impressionnée. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. Bonjour Elise, comment tu vas? It doesn't make sense. Et c'est pour ça que vous critiquez beaucoup ceux qui s'en foutent de vous. Tu as vu? Dieu ne punit pas quelqu'un parce qu'il est égoïste. Dieu ne punit pas quelqu'un parce que la personne commence à penser à lui. Tu vas voir, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Eh ouais, attendez longtemps. Vous allez chercher la punition, on l'a fatigué. Non, Dieu ne l'a pas puni. Mmh, mmh, Dieu n'a pas puni. Vous connaissez même il y a un lame un, un, il est venu l'autre jour il une main il me dit qu'avant il avait sa maison tout le monde entrait chez lui il faisait les barbecues il recevait les gens oh. et après c'est les mêmes gens qu'il recevait qui ont pris son parti pour le, le faire tomber il dit que sa nouvelle maison personne ne connaît même là où il vit personne ne connaît Personne, que personne ne connaît. il dit qu'il est il à la l'aise. Parfois, le week-end, tu sortais ton argent pour dépenser. Tu, tu cours dans le supermarché, tu ramasses les choses. Tu mets le barbecue, tu fais, tu allumes. il, il viennent, y il manger, ils boivent. Oh! Ton mari se désintègre. Personne ne parle même à ta femme. Personne ne lui dit, ouais, « mamie, regarde-moi là, regarde, voilà mon frère là-bas. On sait que tu as perdu ton logement. Personne ne t'appelle pour dire, « Papa, tu dors où maintenant ?» On sait que tu as perdu ton boulot. Personne t'appelle pour dire que, ouais, vraiment, j'ai même vu un endroit là-bas, tu peux me venir quand même, on te donne même ces 700 euros. Parfois, Dieu va permettre que tu tombes un peu. Pourquoi quand tu vas te relever, eh, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Mais quand Dieu t'a oué là, eh, ma chérie, tu as eu l'argent, ils sont venus, ils ont pris, ils ont parti, non. Ne te dérange pas, l'argent arrive encore. Tu parles de quoi? Tu ne peux pas devenir pauvre non, Jamais. Jamais. Quand tu vas remonter le tout, ciel, ils vont seulement te voir à la télé. Ou bien ils vont seulement... Même les statues, là, tu les as bloquées. Donc, il n'y a même pas moyen qu'ils voient tes statues. Il y a même des gens qui veulent me seulement intimider. C'est poster la moitié des choses que je fais. C'est-à-dire qu'ils vont me détester sur mes statues. C'est vrai Audrey On me dit Living the best life Et oh, j'ai commencé à vivre vraiment Parce que je me suis dit à un moment que hey Regarde l'âge que j'ai déjà Et aura un moment où je ne pourrai plus enjoy vraiment Gars, vous savez quoi Peut-être enjoy un peu maintenant make a, make a start enjoy my life Make a start enjoy my life My money Qu'est-ce qu'on ne va pas venir te dire? Quelqu'un voit ton statut. Il sait que tu demandé 10 000 hier. Et écoute, tu me demandes 10 000, je suis pas obligé de te donner. Tu comprends? Tu comprends? Oh, you are. Tu, tu veux que tu tapes ta tête? Tu veux que tu tapes ta tête? Ce n'est pas la facture qui vient de l'État. Ce n'est pas les impôts. Ta demande d'argent à mon égard, ce n'est pas les impôts. Ce n'est pas le loyer. Parfois, vous prenez les demandes des gens comme les obligations. Ici, eh, si je ne paye pas. Eh, si je, il faut que je paye. Eh, eh, eh, oh. La police va venir te trouver. La police va venir te trouver. Madame, vous n'avez pas envoyé 15 000 à votre sœur au village. Venez, tournez-vous. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. What? Et vous, pourquoi? Il te demande 10 000 hier. Tu as acheté un nouvelle chaussure de 50 000. <rire> tu as honte de poster ta chaussure parce que... Il va voir ta choucée. <rire> oh Seigneur Jésus. Les 15 000 qu'il t'a demandé là, il a demandé, il a demandé les 15 000 là eh, à 5 personnes. Donc quand 15 000 vont quitter de ta poche, sur les 5 personnes là, supposons 3 donnes, quand tu perds 15 000, il gagne 45 000 parce que 3 personnes auront donné 15 000 voyez bien les calculs, hein? Va les calculs des mendiants. ah, il m'a demandé l'argent hier. Il, il a dit qu'il souffrait. Que les enfants sont malades. Je ne peux pas quand même me permettre de partir à la piscine ou bien à Criby avec les enfants. Non, je ne peux pas. Ah bon? Ah bon? Et j'ai remarqué que c'est parfois, parfois hein, quand tu vois le mode, des gens, le mode de vie des gens qui te demandent là, ils vivent bien, hein? Sérieux. Il est au bar tous les soirs, il boit ses 3500, 4000, parce qu'il boit il le poisson brisé. Toi, tu pars rarement au bar. En fait, il se fait plaisir. Quand qu il pense que plaisir, il part, il se fait plaisir. Après enfin, tu pars un peu dans la ville où il est comme ça. là, Tu arrives, tu le vois au, -au bar. Te... Bêtement comme ça, observe seulement combien il consomme. Tu regardes. Tu ne dis rien. Le lendemain, il est au bar. Tu ne dis rien. Après, tu totalises. Tu te dis Hey fait... J'ai fait une semaine au village. J'ai vu combien il a dépensé devant moi. Chaque jour, 2500. En le fait, gars... le gars, il me prend pour une folle. Hum? Hum. Et là tu stresses, tu te réveilles à 3h, Tu penses, il ne faut pas faire le Western Union Souvent hein, tu prévois même de partir chez Western Union hein, Tu finis tard, Western Union est fermé Trois jours, c'est d'affilée, c'est fermé Dieu ne veut pas que tu envoies l'argent à la personne là Tu n'as pas compris Tu peux pas en ligne pour faire, ça bloque. Tu peux encore, tu as la pause, tu peux encore faire, ça bloque. Après, finalement, on bloque même ta carte. Dieu même ne veut pas que tu envoies les 100 000 qu'ils ont demandé là. Parfois, vous devez comprendre la façon dont Dieu fonctionne. <rire> eh, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Hum. Hum. Quand c'est comme ça, pose-toi la question. Hey! Pourquoi est-ce qu'elle pas envoyé l'argent à la tente C'est là que ça fait comme ça. Et comme ça, tu, tu leur envoies le message le premier jour que tu n'as pas pu. Elle est un peu bizarre. Le deuxième jour, elle se fâche. Elle va te montrer son vrai visage. Souvent, elle me dit que tu mens, tu mens. Écoute, je t'aide. Tu me traites de menteuse. Tu vas encore voir. Tu vas encore voir mon agent. Ça veut dire que même ce que tu m'as donné comme excuse pour que je te donne l'argent, ce n'est même pas ça. Mais quand, souvent quand il reste et parle comme ça, quand la, la, ça sort de ma bouche, je sens que ce n'est même pas moi qui suis en train de parler. Ce sont mes anges qui parlent, ça, la sagesse là, ce n'est même pas ma part. L'autre, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon inspiration ici. Là. Et ils ont le mauvais cœur sur vous, vous ne savez pas. Parfois, c'est même aussi proche que ton gars qui est avec toi. Parfois, il se fâche parce qu'il a demandé l'argent à 10 heures. Tu as envoyé l'argent à 14 heures. Je devais finir mon shift à 12 heures, faire les rapports de la journée, sortir du bureau à 13 heures, prendre le métro, aller de l'autre côté de la ville pour faire ton envoi. Parfois, à 14 heures, tu te fâches Il est temps que vous revoyez un peu vos relations avec certaines personnes que vous prenez en charge. Revoyez un peu vos relations avec eux. Dès qu'il reçoit l'argent, il ne t'appellent plus. Hein? 3, 4 jours, 5 jours, généralement l'argent va faire. L'argent va faire souvent 10 jours avant qu'il demande encore. Huitième jour, il va commencer à t'écrire à nouveau. Tu vois que dès qu'il reçoit l'argent, tu écris, il ne répond plus rapidement. Il ou elle est, parfois ta soeur, comme tu dis là, M Mélanie. Elle ne répond plus rapidement. Tu appelles elle, elle ne répond pas, elle ne décroche pas. Elle, le lendemain, elle ne te rappelle pas. Deux ou trois jours avant que l'argent ne finisse. Bonjour, comment ça va? Tu as bien dormi? <rire> J'appelais seulement pour te saluer. Mm -hmm. Oui, bye. Oui. Demain. J'appelais seulement pour savoir comment tu vas. Après-demain. Euh, on est déjà le Seigneur. Tu sais que tu envoies l'argent tous les cinq non? Devenez sage. Si elle veut vous gifler que, pour que la sagesse entre dans votre corps, devenez sage. Et c'est que l'esprit vous dit souvent les petites choses que les gens en font. Mais vous ignorez. L'esprit vous demande que chaque fois que tu envoies l'argent, tu n'as pas remarqué qu'un des as une découche pour tes appels après. Après, tu dis, ah, tu passes aussi sur ça. Arrêtez. Tu me demandes l'argent. Euh, tu me demandes parfois si tu as de manger. Et ça, on parle, vous connaissez là on vend le caviar à Douala. là. Vous que je sur l'autre là avant de rentrer. Vous connaissez là on vend le caviar à là? Voilà. On a besoin d'énerver un peu certaines personnes. Oui. <rire> tu m'as écrit, je suis occupée, je suis de faire mes soins les filles, je suis trop fatiguée, vous passez envoyer ton argent. Je mets ça à demain. Ton urgence n'est pas mon urgence. Parce que quand moi-même j'ai l'urgence, ce n'est pas ton urgence. Vous comprenez, non? Vous allez voir que beaucoup de personnes m'ont quitté derrière vous. Ton téléphone m'a rester souvent comme ça, là. même si c'est à 16h que quelqu'un va t'écrire depuis le matin. C'est à 16h que tu auras un message. Parce qu'ils vont t'oublier. On va le caviar à Carrefour. Hein. Non, c'est à Carrefour, parce que c'est moins cher. Je ne veux pas le tout. Non, ce sera moins cher. Je ne veux pas. Qui connaît un resto où on vend le caviar? C'est Carrefour comme ça, on va t'emballer un truc. Mmh. Merci Christelle, que vous recevez la sagesse, que vraiment, euh, cette année 2023, que ce soit une année où vous pensez à vos projets, que ce soit une année où vous avancez, que vous ayez des avancements euh, spectaculaires. Si quelqu'un porte, quelles que soient les réunions que vous allez bouffer, entre maintenant et février, je déclare que vous allez bien utiliser l'argent de cette réunion-là, au nom de Jésus. Je viens contre les problèmes urgents qu'on vient de déposer sur vous pour vous stresser. Je déclare que vous n'êtes plus stressable à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, oui. Je dépose la paix sur vous, la paix. Paix de l'esprit. Que toute pression que vous avez. Et certaines parmi vous, vous avez souvent. Je crois qu'il y en a, l'esprit me dit de vous dire qu'il y en a, où vous aviez déjà dit non. Mais depuis quelque temps, euh, le gars, peut-être ou l'ex vous faisait la pression. Donc tu commençais déjà à céder. Il faut que tu resserres, tu vas te resserrer. Resserre ton esprit. Regarde-toi. Concentre-toi à nouveau. Rappelle-toi comment c'était quand tu étais dans cette relation. Merci, la reine Michel. Rappelle-toi comment c'était dans la relation avant nous. Avant de courir, maintenant, que tu pas encore être dedans. Parce qu'il y a des gens qui aiment les bourreaux. Tu aimes, quand te, tu aimes le bourreau, en fait. Tu aimes quand on te, on te fait du mal. Tu aimes ça. Merci, short mini. Vous avez les bourreaux, avant de penser à retourner encore en prison. Quand les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, oh, il fallait qu'on rentre encore. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert avant d'arriver à la terre promise. N'arrive pas dans ton désert, tu vas encore rentrer là-bas. Parce que pour certains d'entre vous, ça a demandé beaucoup de force spirituelle pour briser, pour que tu sortes de ce mariage là où on t'avait mis. Maintenant que tu es sorti, il ne faut pas que tous les efforts soient en vain. Tu le encore dedans, piac, tu tombes. Ok. Vivons vivant. Enjoyons la vie vivant. Voilà, Noël, non? Noël, c'est pas l'occasion de faire des folies. Hein. C'est pas... juste un 25 décembre, comme on dit le 26 décembre, le 27 décembre, le 30, le 31 décembre, le 1er. Il n'y a pas de... C'est un jour pour planifier ce qu'on a à faire. C'est un jour pour s'asseoir et, re... et, ref... et réfléchir sa vie. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous avez des personnes qui prennent Noël comme... Comme... Euh, euh... Non si tu veux préparer, tu, pas, tu fais ce qu'il a fait pour les, pour les gens là. Mais reste dans ton esprit concentré. Reste concentré sur ton, dans ton esprit. Ce n'est pas l'opportunité pour arrêter ton travail spirituel. Michel, si c'est les larmes que tu te rends compte de tes bêtises passées, passé, ou bien tu te rends compte des trous dans lesquels tu étais, oui, tu peux avoir des larmes qui te permettent de dire Waouh, Seigneur. Parce que quand tu te rends déjà compte, ça veut dire que tu es en de sortir de là. Ça veut dire que tu sors déjà. Parce qu'il y a des gens parmi nous. On, tu ne savais même pas que tu étais dedans. Dès qu'il fait « i » tu portes ton argent, tu donnes. Dès qu'il fait « i » tu es là. Dès qu'il fait « i » Tu es bébé, il faut que je fasse quoi pour te faire pour te rendre heureux. Tu veux quoi d'autre Lève-toi. Si tu vois que toi -même, toi -même, toi -même, toi, qu ce qui est toi-même, la femme, toi, qu'est-ce qui va te rendre heureuse de toi Hum Il y a des femmes parfois qu'elles sont dans des mariages que elles sont usées, abîmées, fatiguées. Tu avais reste comme ça. Là. Elle est, tu sens qu'elle est l'ombre d'elle-même. Elle a déjà tellement vécu dans ça qu'elle ne sait même plus. qu'elle ne sait même pas qu'elle est dedans. Je prie que ce Noël soit un moment où tu vas te retrouver. Que ce Noël soit une opportunité pour toi pour te retrouver. Certains, vous avez oublié ce que vous vouliez. Vous avez oublié. Qu Il y a de cela, quelques mois aux années, ou quelques années, tu avais des rêves, tu avais des projets, tu voulais écrire un livre, tu as oublié, tu voulais aider les femmes, tu voulais impacter les gens. Par-dessus tout, passez une très bonne journée. Ok? Merci d'avoir partagé ma vidéo. Vous hein. mettez la musique, vous dansez un peu. Oh the praise of oh, the world. Thank you. Everything Baba say you give to me, Baba. Jehovah Rafa. Jehovah Nisi. I am that I am. Ooh. « Bonne journée. Allons manger. »